Bienvenue dans le paysage de Berwickshire, en Écosse. Dans la ferme de Jim Orr, les vaches broutent une herbe bien grasse. Je suis venu lui rendre visite avec Rick Malfet, un fidèle lecteur du Deleuze Magazine, qui vient d'Ypres. Il aimerait savoir pourquoi le bœuf écossais de la gamme Beef of Europe est l'un des meilleurs du monde. Ici, dans la ferme de Jim Orr, les vaches sont élevées dans le plus grand respect. Les animaux vivent en toute liberté sur pas moins de 330 hectares de prairies. Les conditions climatiques typiques de l'Écosse rendent l'herbe exceptionnellement tendre. Les vaches peuvent aussi trouver refuge dans des vastes cranches ouvertes où elles reçoivent une alimentation 100% naturelle, composée de pommes de terre et des céréales cultivées sur place. Une recette traditionnelle qui est améliorée au fil des années. Le croisement spécifique entre le cimental robuste et l'angus écossais donne à la viande cette texture et cette saveur authentique. Une des nombreuses traditions dont Jim ne s'éloigne pour rien au monde, afin de continuer à répondre aux exigences des qualités les plus élevées. Rick adore cuisiner pour ses amis, et l'Écosse l'inspire beaucoup. Il a préparé une entrecôte avec une sauce poivre verte à base de whisky écossais. Retrouvez sa recette sur DLS.be.